Hello les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, c'est un débat qui revient souvent, la guerre des capteurs. Plein format contre APS-C. Dans cette vidéo, je vais parler en fait de mon expérience autour d'un comparatif en, entre ces deux capteurs, plein format et APS-C. Si vous ne savez pas ce qu'est le capteur d'un appareil photo, c'est la pièce qui va enregistrer votre image en fonction des autres paramètres réglés dans les conditions d'exposition. Allez, c'est parti <musique> Il y en a qui insistent toujours pour dire que le plein format, c'est le format d'évolution du photographe. C'est-à-dire quand on souhaite évoluer en photographie, on préfère s'orienter sur un capteur plein format. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Certes, le plein format apporte des différences avec la PSC, mais à ce point-là, c'est souvent une interprétation erronée et cela est souvent dû à cause des marques qui donnent tout leur potentiel dans le plein format c'est à dire qu'ils construisent du matériel très haut de gamme sur le plein format et laissent les capteurs plus petits pour des amateurs ou intermédiaires en effet ils visent avec ce marché euh, des budgets qui sont un peu plus serrés quand on voit que le prix euh, euh, que, que peuvent coûter certains objectifs en plein format c'est sûr que pour quelqu'un qui veut seulement faire des photos comme ça euh, ne va pas mettre 2000 euros dans un appareil photo mais voilà, ce n'est pas toute la marque qui procède de cette manière et on peut très bien exprimer sa créativité avec des appareils photo moins coûteux. Il faut quand même savoir qu'un capteur plus grand offre en effet plus de possibilités en photographie. La sensibilité à la lumière est meilleure, c'est-à-dire que la montée en ISO dégrade moins la qualité d'image sur capteur plein format que sur capteur APS-C. À, à part cela, étant donné que le capteur plein format est plus grand, on peut avoir aussi plus de flou d'arrière-plan sur capteur plein format. Alors, le capteur plus grand, on dit qu'il y a moins de bruit. Alors oui, c'est vrai, c'est toujours mieux d'avoir un capteur plus grand. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, euh, il est important de post-traiter ces images. Si vous avez déjà un appareil photo performant, vous vous êtes déjà forcément intéressé au post-traitement. Euh, en développant vos images sur ordinateur, vous avez alors forcément observé que l'on peut réduire potentiellement le bruit présent sur ces images. C'est-à-dire que cela va en quelque sorte lisser vos images. Donc euh, attention quand même à ne pas aller dans les extrêmes non plus sinon votre image sera toute lisse. Donc, voilà, On peut facilement utiliser euh, des logiciels de traitement qui sont très performants aujourd'hui et qui permettent de récupérer cela. Donc, Si vous savez prendre des photos et vous vous rapprochez euh, précisément de la photo euh, souhaitée, le post-traitement viendra accentuer il viendra sublimer l'âme de la photo donc oui un capteur plus grand gère mieux la montée en ISO euh, qu'un capteur plus petit mais aujourd'hui la majorité des appareils photo ont une bonne montée en ISO donc le bruit peut être atténué en post traitement s'il n'est pas dans les extrêmes non plus. Hein. Mais je trouve qu'aujourd'hui, selon la gamme d'appareils photo, euh, il y a des capteurs à PSC qui ont une bonne qualité d'image et à des valeurs comme 6400 ISO, on peut tout à fait garder une bonne qualité d'image. Donc après, bien sûr, cela dépend de la gamme de votre appareil photo tout de même. Hein. Un capteur plus grand, alors, oui, un capteur plus grand euh, donne plus de flou d'arrière-plan. En ce qui concerne le flou d'arrière-plan, voilà encore un, un débat sans fin. Donc oui, il est plus important sur capteur plein format, on ne va pas dire le contraire. J'en parlais encore euh, pendant un reportage immobilier à un client. Euh, le hic, c'est que pour avoir une différence, il faut utiliser des objectifs à très grande ouverture. Donc en effet, euh, si vous mettez des objectifs qui ouvrent à f1.8 sur appareil photo plein format, vous n'allez pas remarquer de différence de flou d'arrière-plan si vous comparez avec un objectif F1.2 sur capteur APS-C. Alors, je parle ici du flou d'arrière-plan. En ce qui concerne la, la luminosité, évidemment entre F1.8 et F1.2, euh, vous avez deux fois plus de lumière avec le F1.2 sur APS-C que sur le plein format. Si ça vous semble compliqué, mettez pause, revenez un, un peu en arrière et refaites lecture. Donc ici, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un appareil photo plein format pour ne mettre que des objectifs qui ouvrent à des valeurs qui peuvent permettre d'avoir les mêmes images qu'en capteur APS-C. Il n'y a vraiment aucun intérêt car en fait vous allez investir dans un appareil photo qui est beaucoup plus cher et vous ne l'exploiterez pas au maximum. J'avais acheté un 50mm f1.8 puis un 50mm f1.4. Donc c'est un objectif qui a l'avantage d'être peu cher par rapport aux autres objectifs, en effet, il est vraiment abordable et pour une ouverture aussi grande comme celle-ci, euh, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Par contre, quand on regarde le 50mm chez Canon, on trouve le 50mm f1.8 qui coûte une centaine d'euros, le 50mm f1.4 qui coûte entre 200 et 300 euros, mais du coup, si on veut le, le 50mm f1.2, on est ici directement à plus de 1000 euros. Donc, et je ne parle pas de la nouvelle monture RF pour Canon, hein, pour les hybrides, qui est à plus de 2000 euros pour l'objectif, pour cette focale et cette ouverture. Donc tout ça pour dire que je trouve qu'à partir euh, d'une ouverture de F1.4, là on a une différence avec le capteur APS-C. Mais ici je vous donne l'exemple du 50mm qui est l'objectif le plus abordable, donc euh, de la marque Canon. Mais voilà, maintenant, regardez les autres objectifs avec une autre focale et qui ont une ouverture f 1 vous verrez alors que le coût est quand même assez important. En fait, ce que je veux vous dire surtout, c'est que le plein format coûte très cher et que si vous vous en équipez, il faut lui mettre des objectifs qui en vaillent la peine. Surtout ça, sinon c'est vraiment de l'argent gaspillé. Alors, après... C'est pour ça qu'il est important de bien mesurer ses besoins en photographie et d'en parler avec un spécialiste. Quand on possède un objectif qui permet une grande ouverture, c'est très bien. Donc ça permet d'avoir à disposition du matériel qui puisse permettre de travailler en basse lumière notamment. Donc, cependant, si c'est pour créer du flou d'arrière-plan, regardez vraiment autour de vous. Certes, c'est joli d'avoir un flou tout autour du sujet, mais à part cela, est-ce vraiment d'une utilité absolue d'avoir le plus de flou d'arrière-plan possible J'ai des objectifs qui ouvrent va f1.4. L'avantage, c'est que cela me permet d'être extrêmement polyvalent. Je peux ainsi limiter facilement ma montée en ISO et éviter de passer du temps sur un logiciel à réduire la quantité de bruit. Donc, Je peux ainsi à volonté créer du flou d'arrière-plan. Comme je le souhaite. Le truc, c'est pourquoi vouloir encore plus réduire la profondeur de champ C'est vrai, la, la plupart du temps, on peut créer du flou d'arrière-plan sans avoir le besoin de ne plus rien distinguer quand même, tout autour. Ou alors, on peut fermer euh, légèrement le diaphragme pour garder un petit peu flou euh, d'arrière-plan et quand même discerner le contexte. Donc voilà, c'est totalement vrai. La possibilité de faire un maximum de flou d'arrière-plan est sympa, mais représente combien de pourcentage d'utilisation de votre matériel tout ça pour dire que la volonté d'un maximum de flou d'arrière-plan peut alors coûter très cher. On voit souvent des comparatifs entre capteurs APS-C et plein format en termes de flou. Et franchement, au quotidien, quand on fait des photos, donc dans l'usage, on n'est pas sans cesse en train de comparer. On regarde le détail, certes, et on peut se dire si on veut aller encore plus loin en flou d'arrière-plan, pourquoi pas Donc voilà. voilà. Je pense que ces deux capteurs photos peuvent très bien se concurrencer. Il y a aussi un terme technique qu'il faut prendre en compte, c'est le coefficient multiplicateur. Quand vous observez un objectif photo, vous voyez un nombre exprimé en millimètres. Donc Celui-ci est basé sur le plein format. Par exemple, sur le 56 mm ici, euh, mon capteur Fujifilm est un capteur APS-C, donc 1,5 fois plus petit que le capteur plein format. Le 56 mm cadrera comme un 84-85 mm donc quand vous observez un objectif photo vous voyez un nombre exprimé en millimètres donc celui-ci est basé sur le plein format il faut savoir que ça ne va pas cadrer de la même manière que monter sur un appareil photo à capteur aps -C. donc si je prends un autre exemple un 50mm cadrera sur un capteur aps comme un 75mm et comme un 80mm chez Canon donc en fait le capteur aps Canon est 1,6 fois plus petit donc vous allez alors en quelque sorte euh, avoir la possibilité d'avoir une une plus longue focale. Donc aujourd'hui, tous les appareils photo sont bons et même très bons. Je pense qu'il faut choisir son matériel, euh, sa marque en fonction des affinités, euh, de la prise en main, du menu de l'appareil photo. Voilà vraiment vos goûts par rapport à tout ça. Mais choisir un appareil photo qui permet de photographier le plus souvent et donc de l'avoir le plus souvent avec soi. En ce qui concerne l'ouverture d'un objectif, donc entre capteur aps et capteur format c'est la même luminosité en fait l'ouverture d'un objectif permet de faire entrer une certaine quantité de lumière donc de ce côté là rien ne change entre le capteur plein format et le capteur aps -C. donc si vous utilisez un objectif par exemple f28 donc ça restera un objectif f28 par contre c'est vrai qu'en conditions lumineuses difficiles on aura alors tendance à monter en ISO et la différence se fera alors ici un réglage à 1600 ISO en aps ne donne pas le même rendu qu'un 1600 ISO sur capteur plein format donc c'est plutôt l'équivalent d'un 3200 ISO en APS-C mais voilà encore une fois franchement un passage en post-traitement suffit amplement et ici si on ne va pas comparer à chaque fois euh, entre les deux capteurs à chaque fois qu'on va prendre une photo donc simplement euh, si on sent que ça nous embête et que cette montée en ISO ne nous convient pas oui là on peut se dire que tiens on a besoin d'un meilleur capteur alors pourquoi Fujifilm Donc j'ai commencé à photographier avec un appareil photo Canon à capteur aps J'ai ensuite fait évoluer mon matériel en passant au capteur plein format, toujours en restant chez Canon avec le 6D. À ce moment-là, je photographiais en parallèle avec un Fujifilm. Euh, J'avais alors un, au quotidien un, un petit appareil photo compact, donc le X en S, qui avait une focale fixe de 23 mm. J'ai tout de suite compris que photographier avec un appareil photo plus léger en fait me permettait d'avoir mon appareil photo le plus souvent avec moi. Alors, j'ai changé ensuite le Fujifilm X100S pour le Fujifilm xt 20 donc euh, pour garder cette petite taille, cela me permettait d'avoir plus de polyvalence en pouvant changer d'objectif. Donc je me suis dit à ce moment-là, qu'au quotidien, euh, photographier au Fujifilm me convenait bien. En fait, le, le réflexe me paraissait lourd pour être transporté tous les jours, du coup je me suis dit que avec un appareil photo à capteur aps, APS cela me convenait très bien. Donc je me suis évidemment renseigné et franchement en fait comme Fujifilm met tout leur savoir-faire dans la gamme APS-C et la gamme moyen format, ils font du matériel haut de gamme. Je peux donc travailler avec ces outils de manière professionnelle. Les optiques ont une grande ouverture et sont très qualitatifs. Alors quand on y regarde de plus près, j'ai un appareil photo hybride qui me permet d'être léger donc je gagne en poids, cependant j'aime les objectifs à grande ouverture et euh, ce n'est pas tout à fait le même rendu qu'avec un plein format. Mais ça marche très bien. Et dans l'usage, ce n'est pas ce que l'on regarde avant tout. Alors, je ne dis pas dans cette vidéo qu'un capteur est mieux qu'un autre. Mais je veux vous montrer qu'il convient à des usages différents. Les deux capteurs peuvent très bien se compléter. Et je peux très bien acheter un appareil photo plein format. Si finalement, je préfère travailler avec le plein format. Ou même pour, pour compléter un, un capteur APS-C. Je trouve que ce sont des usages différents. Rien n'empêche de travailler professionnellement avec un capteur APS-C. Après, évidemment, si un client a besoin d'un tirage de, de la taille d'un immeuble, je peux très bien louer un appareil photo ponctuellement avec un capteur même moyen format qui sera même plus grand que le capteur plein format. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en achetant un meilleur appareil photo, arriveront à faire de meilleures photos. Mais ce n'est pas le cas vous allez faire les mêmes photos, mais avec un autre appareil photo. Donc, c'est votre expérience et votre manière de faire des photos qui fait la différence, donc la façon dont, dont vous communiquez avec votre appareil photo. Parce que oui, le langage photographique est une langue qui vous permet de communiquer avec votre boîtier votre intention photographique. Donc, si vous ne parlez pas bien la langue, Comment arrivez-vous à, à transmettre votre pensée à votre appareil photo En fait, quand vous voyez une scène à photographier et que vous la montrez à votre appareil photo, il ne la verra pas forcément de la même façon que vous la voyez. En fait, il faudra ajuster les réglages nécessaires à votre intention photographique et votre souhait d'image. Donc, euh, c'est un paramètre à prendre en compte euh, pour retransmettre ce que soit vous voyez ou votre intention de créativité que vous voulez mettre en image. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous n'êtes peut-être pas content, je vous ai peut-être frustré, j'en suis désolé, mais sachez qu'il est souvent nécessaire de remettre les pendules à l'heure. C'est bien l'appareil photo qui délivre les images, mais c'est vous qui les réalisez. Donc la photographie, ce n'est pas appuyer bêtement sur un bouton, c'est aussi exprimer votre talent artistique et votre créativité. Il faut donc apprendre le langage pour exploiter au maximum votre matériel photographique. Connaître pourquoi vous utilisez ce matériel et pas un autre, ce que vous attendez de la photographie, euh, tout ça et tout ça. Voilà les amis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite du contenu. A bientôt les amis